Est-ce que je vous ai manqué Comment ça va <rire> Ça fait longtemps que j'ai pas mis ce fameux... Euh... Bon, maintenant, vous voyez, un bout de ma chambre, j'en ai rien à faire maintenant. Au pire, ce que je peux faire, c'est vraiment baisser mon fond vert. Et puis, que vous allez voir mon beau canapé, derrière moi. <rire> Bienvenue dans le premier event sur Discord. Qui aura lieu sur un serveur. D'ailleurs, je vais vous passer euh, l'IP. Je vais vous expliquer, euh, pas en bref, mais genre, calmement, euh, les règles de l'event location. Il n'y aura pas de truc à gagner, ni trop quoi. En fait, un truc chill... Sans qu'il euh, y ait des gens qui puissent se dépêcher de faire un truc euh, bâclé on va dire <rire> J'avais une petite idée qui m'est venue en tête euh, genre euh, Quand j'ai vu euh, une vidéo euh, d'un un youtube qui s'appelle euh, Loop. Vous voyez euh, cette vidéo Mario euh, Paint euh, Butter Challenge enfin, En gros c'est un euh, sample pack challenge avec uniquement des sons euh, de Mario utilisés Mais en même temps avec euh, des... Euh, faut, pas que je, faut pas que je mélange dans ce que je veux, que je veux dire parce que honnêtement J'ai jamais fait de sample challenge On va essayer de faire un truc bien du coup, c'est ici normalement. Euh, ouais, je Il est ici. Je Nickel. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que j'active le mode en ligne ou pas Merde, j'aurais pas dû finalement. J'aurais pas dû. Même pas déranger c'est bien aussi. Alors. On va 125 BP, mon roi, ça va le faire. Hein. Hop, on va échanger. <rire> <rire> on va échanger le clavier Billy euh, avec le clavier. Non. Je suis fatigué. On va échanger le clavier euh, normal par un clavier midi, Voilà. <rire> Écoutez-moi bien. Je suis extra en crevé. J'ai fait un parc d'attractions. C'était trop bien. Asterix. <rire> Je hais <Et> ma vie. <musique> Bonjour Monsieur Ovalard. Oui, compréhensible. Attends. <rire> T'inquiète, <rire> comment on va Ouais, c'est bon. Comment il va Au calme, au calme. Vraiment, moi ça fait quoi Ça fait depuis. fin 2021 que j'ai commencé à faire la musique J'ai fait un truc de marche pas pour me monsieur mais. Euh, contrairement à toi, tu fais des trucs de malade, je déconne pas. En vrai, euh, Genre euh. Juste parce que ça fait longtemps que je fais ça, du coup, euh, Du coup je m'améliore et tout. Après mm. euh. Y a des mecs, genre ça fait depuis je sais pas 2019-2018 qui font ça, ils sont trop forts, ils sont plus forts que moi et ça mais me casse les couilles mais. Que vraiment moi j'essaie de. Enfin, il y a des moments où j'essaie de faire des trucs bien, puis après j'abandonne directement. Je me rappelle j'ai commencé FF Studio et après j'ai fait bon et j'ai fait un truc de malade deux minutes après, ouais finalement plus tard. C'est tout temps comme ça frère, c'est une dinguerie. Mais t'as as 17. Non t'as 16 ans, en, non euh, j'ai 19. Ah ouais est-ce que si je fais comme ça en vrai. Ouais, non, ça peut pas le faire du tout. Oh. Vous voyez pourquoi maintenant je. Vous voyez pourquoi je suis habitué avec, avec euh, Premier Pro Mais encore, c'est. Ça, c'est un petit truc hein, comparé euh, à de gros beatmakers euh, ou euh, de gros euh, producteurs hein, de musique, hein, en vrai. joue à côté de. moi ouais, de voir l'art, c'est. Quoi oh <rire> Quelque chose On va mettre ça en dessous. Ah, le site de faire un truc comme ça. Ah oui, au en fait, je vous présider mais si vous voulez le Sample Challenge va s'arrêter vers quoi? 22h30. Enfin, hein. Et si vraiment vous voulez euh, terminer votre Sample, ça ne me dérange pas, on peut avancer pendant 10 minutes de plus. Et fait pour ceux qui se demandent donc, quand est-ce que le Kiki euh, V2 va sortir. Oh non, V2, V3 pardon, va sortir, j'en ai aucune idée. Ouais, il faut que je trouve des idées de. De qui il me passe, etc. Parce que vraiment, j'en ai vraiment aucune idée. Oh ouais, ce qui me dérange plus c'est vraiment cette partie-là là, que j'ai envie de remplir, mais ça peut peut-être donner une autre sorte de musique, je sais pas. Non. Nickel, trouvé. Alors, quand qu'il a payé un enfant, vous, vous prenez simplement par le coup et vous le mettez dans la piste. Voilà. Sort pas du contexte. Sors, c'est pas du contexte, par pitié, ce que je veux dire. Ça donne quoi comme ça En vrai, je sais pas qu'est-ce qui est mieux entre le moins "-300", ou vraiment le zéro. Ouais, attends, ouais non, c'est des trucs. Hein. En vrai, c'est quoi qui est mieux vraiment entre le. 300. En vrai, je crois que c'est mieux le mode normal. Putain, Fall Guys, oh là là. T'en vu que ça, comme drama ah Ouais, des femmes hackers. Les hackers Ils sont partout <rire> <rire> Attention Ils peuvent venir chez toi <rire> À tout moment <rire> Ouais le son est fort un peu Ouais il est fort un petit peu mmh. en, vrai, en vrai ça le fait un peu puis après bien sûr, je sais pas si t'es encore sur le live euh, d'ailleurs euh, au mais si tu veux, euh, bien sûr tu pourras terminer, enfin tu pourras euh, améliorer bien sûr ce que t'as fait de ton côté moi de mon côté et puis après tu fais ce que tu veux. Mais c'est comme disait mon grand-père Bon, je serai dispo. Alors la petite valade, oui t'inquiète, pas la peine de mention. Alors voyons voir ce que t'as fait. Ah, ouais, putain! J'ai pas penser à faire ça, hein! Mais je ferai ça après. Vraiment, j'aurai pas la flemme. Traduction, un jour. Je sais pas quand, un jour. Parce que oui, je suis un gros flemmard. Et je vais mettre un peu de réverbération. Traduction, je vais faire la même chose que dans le. C'est où déjà que j'avais mis? Ouais, dans les. voilà. Oh, oh, oh, oh, oh. Mmh, Bonne réverbération, on aime ça Voilà <rire> Des bons kicks trop ta que** mmh. Et là, je vais mettre un peu... Je vais changer un peu. Du coup, ça on va le baisser, voilà. Oh, ça, je vais mettre à la fin, en vrai. Oh ferme là. Ouais, j'attends. il y a pas la vie de ma mère que j'ai une autre idée. Oui, il y, a... y a plein d'autres trucs, hein, franchement. C'est pour ça que j'ai dit, prends ton temps, moi. <rire> euh... ouais, je veux pas du piquer non, merci. <rire> oh. Ça, un peu de délai. Mais par contre, le son, le... Le son, je vais le baisser, voilà. Oh, ça le fait en vrai ah. oh. oh, attends, ça fait comme Ça fait déjà nuit Normalement c'est bon Ouais, c'est bon, vas-y. Vas-y, attends, du coup... Euh... Du coup là, c'est le un thé au début, genre Je vois tout, t'inquiète. Jure Tu, tu vois euh... C'est un mix qui pose après écran noir. Ah oh, vas-y, Eiffel il a voulu faire une blackface. Oui. Genre c'est toujours écran noir là. Ah c'est bon, là je vois. Là, dès que tu vois plus, tu me dis. T'inquiète. Du ouais, coup, bah j'ai fait ça euh, sur Serum, du coup, euh, attends. Ouais. Merde. Ouais, parce que du coup, j'ai euh, mute l'automation. Ah ouais. Attends, pas... je comprends. Je... Genre, je vois juste la petite boue qui bouge, mais j'entends rien. Le feu qui mais j'entends rien. C'est une, une dinguerie, je te jure, j'ai je vais, je vais cassé un truc. Attends, Attends, je vais faire un truc. Ouh. Bam. J'ai aussi. Je... <rire> T'entends mmh, Non. Attends, frère, euh, ça je change envie. ton driver. Il euh, y a des fois qui dit de changer euh, ton driver. Ouais, je l'ai vu, mais. Euh... Mais non, frère, c'est juste. Attends. Frère, ça, ma... ça a marché hier, je vais casser un truc, mon gars. <rire> ne casse rien. Ah, mais oui, putain, je suis un... un Mais oui, frère. Ah, ouais. C'est bon Ouais, c'est bon, ça, j'entends. Voilà. Parce que du coup, euh... vas-y, c'est chiant à j'explique pas. <rire> du coup, euh... de base, c'est ça. Ouais. Juste euh, modifier l'enveloppe pour que ça fasse un truc. Euh... Genre. Euh... court. Ok. Après j'y mets un chorus, j'y mets un délai. une reverb. Ah oh ouais, c'est stylé ouais, La reverb, après elle monte euh, pendant mmh. le... Ouais, petit à petit quoi, dans ta machine Ouais, genre. Ah oh ouais, c'est stylé Là, en gros, elle est full tools c'est il est gratuit en plus, pas mmh. besoin de le crack. Genre... Euh... Ouais non, non j'ai déjà la de base sur fait il me semble... Euh non, tu pas de base. Il y tu peux faire ça avec euh, plein, de, plein de trucs. C'est juste un... Attends, en gros c'est un, un truc pour contrôler ton volume. Ah... Ouais, c'est mes drames genre. Ok. J'ai euh, modifié... Je sais pas si j'ai modifié le kick. Non, je ah oui sur le master j'ai... Ce que j'aime c'est que on entend, mais franchement des fois c'est un diaporama que fait euh, Discord Un moment on voit l'image, un moment on voit, on voit plus rien J'essaie de mettre la qualité genre euh, de fou et du coup j'ai pas modifié le kick Ok Euh voilà J'ai modifié je crois euh, la snare Ouais euh... Ouais j'ai juste rajouté un ça tu vois C'est ah, genre une reverb et euh... ça c'est genre ça stretch, genre ça les tire Ouais. Après, je sais pas trop ce que j'ai modifié. Attends, je vais regarder. <rire> ouais, de base, c'est ça le son de base. Mm -hmm. Du coup, après, modifiant euh, ça, ça fait ça. Ah oui! Après, là, t'as, je crois, Perk Switch ouais seulement non? Ça, c'est le son de base. Ouais. Du coup, je l'ai modifié, j'ai fait ça. C'est quoi ça, un peu le change, les gars Euh, si tu veux, euh, C'est. Oh, je sais pas comment t'expliquer. <rire> je vais te dire, regarde la vidéo de l'UWAP, mais je sais pas si tu le connais. En gros, tu fais un, un, une loupe. Un, genre, par exemple, imaginons, je fais un truc au piano, je l'envoie, et t'as des mecs qui vont devoir faire quelque chose avec cette boucle de piano. Ouais. Voilà. Non, le sample de base. Oh, le sample de base, c'est euh, de Fall Guys. En gros, il y avait un pack entier de, de, de samples de Fall Guys. Et du coup, bah voilà. On a, ici, on a fait quelque chose avec. Ah oh, ouais. Après, il y, y a ça. C'est juste pour acheter du, du bounce un peu. Ouais. Ouais, du coup, c'était ça que je t'en prie Du coup, c'était pour acheter du, du bounce de fou, genre. Ah oh, ouais. Et t'as le fameux sample. Hein. Ouais. Ça, j'ai mis. Euh, je l'ai stretch. Et j'ai mis genre euh, un truc qui s'appelle le Valala Dele. D'accord. Bien sûr qu'il craque hein. <rire> <rire> Tu fais pas des choses à moitié. Du coup, ça, c'est la, la basse, genre. Ouais. Voilà, Hit wait. Du coup, j'ai juste mis. Il euh, y a un sidechain dessus. Avec le ouais. kick. Du coup, avec. Euh, avec la loupe là en haut. Tu fais ça. Du coup ça fait attends. Ah bah attends. Ah oui Là c'est sans l'effet euh, de disto là. Oui. Ah oh ouais Voilà. Mais coup, avec, avec ça, ça crée du coup un bounce. Genre avec le LFO tools. Il y, y a aussi ça. Merde, j'ai réduit Eiffel. <rire> ah, où ça. Euh... Je sais pas ce que c'était. Du coup, c'est le, le cooldown perk 1. Ouais. Euh, sans effet, ça fait ça. Du coup, après, ça, du coup avec les effets, j'ai mis. Euh, je crois. Attends, je regardais. Moi, j'ai mis un flinger, Je pense que j'ai mis un résonateur, mais pas du tout. Du coup, j'ai mis un flinger pour faire euh, des résonances. Et j'ai euh, un peu filtré ça. D'accord. Du coup. Euh... Ah ouais! Ah bon, C'est du sound design euh, oui. et, euh, et après à la fin pour genre euh, bah pour rien en fait j'ai juste mis euh, un truc qui s'appelle free clip ouais. donc qui est gratuit hein, d'où le blaze oui et voilà donc euh, ça ça je mets ça à chaque fois en fin de enfin je mets ça au master donc ça ça tue mais ça donne euh, un effet stylé genre <rire> oh non non t'inquiète ah oui il y a ça aussi putain du coup je l'ai utilisé comme fil du coup ah ouais je crois que je l'ai modifié, ouais, je l'ai juste stretch je crois Ouais, je fais que ça D'accord, d'accord, sympa Voilà C'est <rire> stylé voilà ce que j'ai fait, je sais pas si c'est bien ou pas mais je vais modifier en cours de route on va dire. J'ai fait un truc vraiment simple quoi. Ouais, c'est cool. Après, il y a des trucs euh, genre qui sont en trop, tu vois. Ouais. En vrai, ça, ça rappelle un peu les délires, genre, euh, genre expérimental de, des proms, des trucs comme ça, genre des, des mecs euh, dans leur un peu. <rire> en vrai, c'est stylé. Et juste, euh, quand quand tu quand je t'ai vu, t'as fait là sur euh, sur Twitch, là, parce que mmh. je regardais la, la, le, le, le stream du coup. Ouais. T'as des problèmes de. Genre de. Comment dire C'est genre. Euh, c'est pas dans les temps. Enfin, même si c'est. Ouais, c'est décalé mais... un peu les. Euh, les bobs les comme ça. Mais en gros, tu, tu peux tu peux le faire. Enfin, même même tout. Mais en vrai, tu peux le faire. Mais sauf que. Pas Faut tout que le que temps, fasses... quoi. Faut que tu fasses attention. Parce que du coup, euh, vous créez vite le bordel. Après, c'est stylé, hein, franchement. Il mmh. y, y a juste des défauts. Tu vois, après, c'est. normalement débutant, genre. Mais en mmh. vrai, c'est stylé. Il y a un délire, genre. Merci, merci. Euh, bah, je crois que je vais arrêter mon live. Bah, merci à toi d'être venu, hein. voilà, ça fait extrêmement plaisir. En plus, il y a plein de que j'entends ta voix. Franchement, j'aime bien. Euh, let's go. <rire> <rire> bon, je vais quitter le vocal, moi. Allez, bah, repose-toi bien. Plus, plus. Salut. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là les gens. Il est déjà 23h et je vais bientôt aller dodo. Non, en vrai, euh... Ouah, ça m'a fait du bien de faire un stream simple challenge. Peut-être qu'il y aura un autre. J'y dis bien peut-être. Sur quoi n'hésitez pas à me proposer sans DM Discord ou soit euh, sans sur mon Discord, hein. Pour Discord, ou alors prendre l'exclamation event euh, DD. Et puis je sais pas quoi vous dire, à part dormez bien. Merci à d'avoir participé avec moi pour le fameux euh, simple challenge. Et puis, ciao Voilà. Oui, t'inquiète, pas la peine de mention. Alors, voyons voir ce que t'as fait. Putain en Tu On va se ok. Putain, c'est trop stylé. Il a rien à la suite, c'est des plugins qui font ça parfois à me dire. Ah ok, <rire> merci. Il a pas de souci hein.